Voir un objet La vision des objets dans l'histoire Au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la théorie de l'émission selon Platon. Pour lui, l'œil envoie de la lumière sur l'objet. Plus tard, au 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote défend plutôt une théorie dite de l'intromission où la vision de l'objet est liée à une image qui rentre dans l'œil. Au 11e siècle, Alazène, savant perse, prouve définitivement que pour voir un objet, il faut que la lumière qu'il diffuse entre dans l'œil. Enfin, au XVIe siècle, Kepler et Descartes compléteront les connaissances actuelles sur la vision. Anatomie de l'œil La lumière rentre dans l'œil par la cornée puis par le cristallin. Elle vient frapper au fond de l'œil la rétine. C'est cette rétine qui, grâce au nerf optique, envoie l'information sous forme électrique au cerveau. Condition de visibilité un objet est visible si il est éclairé, il diffuse la lumière, la lumière qu'il diffuse rentre dans l'œil. Peut-on voir la lumière Voici une expérience avec un laser. La lumière du laser n'est visible que grâce aux particules dans la fumée qui diffusent la lumière jusqu'aux yeux. Même en plein jour. Même chose cette fois, mais avec un faisceau de lumière venant d'un projecteur. On observe que le faisceau est visible grâce aux particules de fumée. Analyse Un laser passe dans de la fumée. La poussière diffuse la lumière du laser dans toutes les directions. Une partie de cette lumière diffusée va jusqu'à l'œil de l'observateur. Il peut ainsi voir le rayon laser.